Dans cette vidéo, on va voir le septième boss du nouveau raid, le gardien des fondateurs. On va parcourir l'ensemble de ses compétences et techniques, tu verras à quoi ressemble le combat, afin d'être un max prêt pour Chain of Domination, le prochain raid de Shadowlands. C'est parti D'ailleurs, oublie pas, ça reste du PTR, c'est possible qu'il modifie un petit peu le combat, c'est possible qu'il y ait des ajustements. Là, c'est issu du red test que j'ai fait sur ma chaîne en live sur Twitch, donc n'hésite pas non plus à follow la chaîne Twitch si t'as envie de me voir en live, et je te laisse profiter tout de suite. Le gardien les fondateurs est un boss qu'on appelle un Gear Check. C'est un boss purement mono-cible, et il va falloir le suer assez vite, parce qu'il a une barre d'énergie. Son énergie, elle va diminuer petit à petit dans le temps, et qu'est-ce qui se passe déjà quand t'arrives à zéro d'énergie À zéro d'énergie, il est énervé et il balance des protocoles de purge. Alors là il se purge, il envoie tout ce qu'il a, il fait 20 000 points de dégâts d'arcane à tous les joueurs, et il va refaire sa compétence toutes les 5 secondes jusqu'à va refaire deux fois ses dégâts à chaque fois. Ça augmente les dégâts de 100% de cette compétence, donc bon tu te doutes bien, c'est pas trop tenable sur la durée. Mais pour autant, si t'as pas encore le stuff suffisant, il va falloir réussir en saut qu'un maximum. Donc réussir à le maintenir un petit peu à zéro d'énergie, genre le temps de faire un, un stack, deux stacks, trois stacks, en mettant la zone anti-magie, en mettant le SLT, en mettant tout ce que tu peux, avant de le faire se recharger. Parce que oui, c'est possible de le faire se recharger. Pour cela, t'as trois pylônes dans la salle, répartis en forme de triangle. Quand il va se rapprocher d'un pylône, il va se faire un lien avec le pylône qui va lui redonner 4 d'énergie par seconde. Il y a au total 60 d'énergie qui sont possibles d'être pris par pylône le petit truc c'est quand il fait ça il va faire des dégâts monstrueux à tout le raid sauf si t'es vraiment bien autour du pylône dans ce cas là tu prends 90% de dégâts de moins de cette compétence sinon c'est plus ou moins bye bye direct et une fois qu'il est rechargé, le noyau, il explose avec une violence monstrueuse qui fait que si t'es dans une portée de 15 mètres, tu vas prendre un énorme tarif. Donc le but, c'est de se regrouper tous à plus de 15 mètres du noyau et de là mettre un gros cooldown de raid. Ça peut être une barrière, ça peut être une zone anti-magie vu que ce sont des dégâts magiques, ça peut être un totem de SLT du chaman, ça peut être pas mal de choses, mais le but c'est de tous se regrouper, on facilite le travail des healers et on se met à plus de 15 mètres du noyau le plus vite possible. D'ailleurs, si t'as une petite porte démo pour que tout le monde soit paquet et directement dessus, c'est idéal. Mais bon, forcément, il va pas te laisser faire si facilement Il va également faire d'autres petites compétences pour essayer de te casser les dents Sa première technique, c'est d'essayer de te désintégrer Voilà, tout simplement Donc il va lancer une grosse AOE vénère devant lui Qui est assez facilement esquivable mais quand même assez grosse et, et droite en forme de rectangle Et si tu te la prends, tu prends 29 000 dégâts en mode héroïque C'est déjà énorme, ça met une dot en plus de 5 000 dégâts par seconde Et en plus de ça, ça stun pendant 6 secondes Donc c'est vraiment LE truc à esquiver et le pire, c'est qu'il va le balancer même pendant ces phases où il se recharge avec le noyau et où tu auras pas tant de place que ça. Donc il va falloir faire gaffe à cette compétence un peu tout le long du combat. Et vu que tu es habile et qu'il n'arrivera pas forcément à te neutraliser, il va tenter d'éliminer ce qu'il considère comme la menace. Ouais, toi en l'occurrence. Pour cela, il va cibler des personnes, en mode heroic, il en cible 3, qui vont prendre des grosses patates d'arcane... Sur elle et autour d'elle, donc sur 10 mètres autour d'eux. Donc en gros, si t'es ciblé par ça, il faut t'éloigner le plus rapidement du raid, histoire de pas toucher tes potes. Le truc, c'est que comme les autres compétences, il peut la mettre pendant qu'il recharge le pylône, et du coup, s'éloigner en même temps de tout le monde, ça peut éviter de galère, donc il va falloir bien se positionner autour du cercle de façon à toucher un minimum d'alliés possibles. Pour nos amis les healers, des fois que vraiment tu t'ennuyais, ouais, que tu dis il ah, n'y a pas assez de dégâts sur les joueurs, moins HPS, tout ça... La purge, les dégâts constants au niveau des pylônes, l'explosion, c'était pas assez. Il y a également des petites sentinelles qui vont se promener sur la map. Donc il invoque ces sentinelles et elles, elles font quoi Elles patrouillent. Quand elles patrouillent, elles balancent des dégâts d'arcane à, à des joueurs aléatoires toutes les 0,5 secondes. En héroïque, c'est déjà 8000 dégâts, donc c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, il y a un petit effet sympa. Si tu vas sous les sentinelles, tu te fais pacifier et tu prends des bons dégâts d'arcane. Donc tu prends des dégâts d'arcane toutes les secondes. Et quand tu es pacifié, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas soigner, tu ne peux pas taper, tu, tu ne peux rien faire. Vois ça comme un espèce de silence qui prend tout en compte. Donc tu peux toujours te déplacer, mais tu ne peux rien faire de plus. Donc il va falloir faire gaffe à ne pas aller dans les sentinelles. Surtout le moment où tu vas devoir aller au niveau du pylône pendant qu'il est en train de se recharger en énergie. Faire gaffe s'il y a une sentinelle dans le coin à ne pas aller aussi dans la sentinelle. Sinon tu ne pourras plus rien faire et il a également un petit motif pour aller éliminer nos amis des tanks, pour cela il va faire une attaque en deux temps. Il va faire une première attaque désintégration qui va exploser l'armure du tank qu'il sélectionne, et ensuite il va faire une deuxième attaque qui est l'anéantissement qui met des monstrueux dégâts physiques. Bon clairement ça va de soi, si tu prends les deux attaques t'es mort, du coup c'est à ce moment là où il faut échanger de l'agro entre les deux tanks et du coup ça sera tout pour cette vidéo sur le gardien des fondateurs, le 7ème boss du nouveau raid je te laisse me dire évidemment tout ce que tu en as pensé en commentaire si tu le kiffes, si tu as hâte d'aller le voir, bon pour rappel hein, c'est une version ptr, c'est possible qu'ils ajoutent une ou deux mécaniques en plus, on sait pas trop, on verra comment ça sort en attendant du coup c'est le deuxième boss que je te présente sur la chaîne, hésite pas non plus à me dire si tu kiffes ce format, si tu veux voir les autres boss comme ça dès que je vais faire le raid test qui sortira mon vidéo sur Youtube N'hésite pas non plus à partager la vidéo autour de toi sur des serveurs discord à tes amis etc évidemment ça aide énormément la chaîne, je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se trouve super vite.